Talent Outdoor, c'est un événement pour que les candidats puissent venir à la rencontre des managers, des consultants, découvrir Talent dans un autre environnement. On a la chance d'être dans un cadre assez sympathique avec le Stade Jean-Bouin. Aujourd'hui en fait on cherche des consultants qui soient capables d'intervenir sur tous les secteurs d'activité de talent les finances, l'énergie, les transports, les télécoms, le digital d'une manière globale. Pour pouvoir vivre toutes les nouvelles méthodes et nouvelles bonnes pratiques qui arrivent dans l'internet comme des choses comme le DevOps, comme le design thinking, comme l'arrivée prépondérante de ce qu'on appelle la UX, l'expérience utilisateur. Qu'est-ce qui vous intéresse chez Talent Pourquoi Talent Moi je recherche quelqu'un de dynamique, d'assez motivé, euh, qui en veut réellement. C'est les valeurs que nous, tout le service RH, on essaie de, de transmettre à travers la mise en place de politiques de rémunération qui sont complètement transparentes pour le consultant, à travers des, des postes de formation, à travers la mise en place de capitalisation interne. Les enjeux ils évoluent quantitativement, c'est qu'on a besoin toujours de plus de monde, et puis ensuite on a besoin de différents types d'expertise, donc on a besoin d'être nous aussi agiles et de pouvoir justement recruter et de pouvoir amener dans les équipes de la compétence ciblée, des expertises particulières au bon moment pour pouvoir délivrer ces projets. Le recrutement il est au cœur de notre croissance et il est au cœur des attentes de nos clients, donc c'est important.